Aujourd'hui, nous allons parler de la franc-maçonnerie et du jugement. Alors, même si la notion de jugement n'est pas censée avoir lieu en franc-maçonnerie, elle existe tout de même. Comment pourrait-on la supprimer Le jugement est une partie intégrante de la dualité, il est le résultat de la comparaison. C'est le propre du chemin initiatique que de supprimer la dualité. de facto, les comparaisons inutiles qui obligent à émettre un jugement. Mais en attendant, nous jugeons et sommes jugés. Qui plus est ces jugements, à notre encontre, créent une certaine forme d'énergie. Et s'ils sont nombreux de même nature, il devient difficile de s'en débarrasser. S'il est dit en franc-maçonnerie qu'on ne on doit juger personne, c'est parce que notre jugement est un filet. Peu importe comment sont les sœurs et frères autour de nous, ce que l'on pense d'eux les enferme. Plus on les juge, plus on les enferme et on les maintient au niveau de ce qu'on leur reproche. Tous nos faits et gestes, aussi bien que nos pensées envers eux, les maintiennent, les maintiennent dans un jeu de rôle qu'inconsciemment on leur tisse. Ils deviennent ce que nous pensons d'eux. Alors ne vaut-il pas mieux n'en penser que du bien, même si ce n'est que d'une manière hypocrite Bien évidemment, tout cela dans la mesure où cela est fait avec bienveillance. D'autant qu'à moins, moins d'être transparent soi-même, on est jugé par le groupe. Alors autant que celui-ci nous juge le plus favorablement possible. Et s'il doit nous enfermer dans un jugement qui définit notre cage, autant que celle-ci soit dorée. C'est ce que nous disions précédemment, le jugement tisse un filet. Chaque pensée négative à notre encontre devient un lest supplémentaire dans nos bagages qu'il nous faut porter. Alors faisons en sorte de voyager le plus légèrement possible. Tout cela pour dire que le franc-maçon, quel qu'il soit, mérite l'indulgence, car il est différent de personne, et si vous êtes déçu, ce ne peut qu'être en partie votre faute, car il doit porter le lourd fardeau d'espérance que vous lui avez collé sur le dos. En outre, si vous ne voyez pas vos, ambi vos ambitions à la baisse, non seulement vous souffrirez inutilement, puisque vous aurez ignoré la réalité, mais qui plus est, la roue tournant inexorablement, vous devrez vous aussi, à votre tour, porter sur les épaules le lourd fardeau des espérances que d'autres en vous auront formulées. Bref, l'apprenti doit être réaliste et conserver les pieds sur terre et supprimer dès le départ toutes les illusions qu'il a pu fonder sur la prétendue exemplarité que devrait avoir un franc-maçon. Il doit comprendre le plus rapidement possible que tout ne dépend que de lui et de son propre travail. Il ne doit pas perdre de vue son objectif, lui seul a de l'importance et non les insuffisances qu'il pourra relever chez les uns ou chez les autres.